cette vidéo nous allons montrer comment acheter des BNB Smart Chain. J'avais fait une vidéo sur comment acheter des troncs. La procédure c'est la même chose d'accord. Donc je vais vous montrer que la procédure est la même chose. C'est pour cela que je voulais faire cette vidéo pour acheter des BNB pour vous montrer comment ça fonctionne d'accord. Bon. Et moi actuellement moi j'ai de l'argent sur mon compte, mon buy money. Donc je vais acheter BNB pour 5000 francs. Lorsque vous ouvrez l'application, vous venez ici, là, Donc vous cliquez, vous sélectionnez « j'ai Mumbai Money », d'accord Vous, aussi c'est « Close Money », si c'est « Orange », si c'est « Move » de votre pays, bon, je ne sais pas, il n'y a pas « Move » dedans. Si c'est « Payor »,« Perfect Money »,« Mumbai Money »,« Tron »,« USDT TR, »,« TRC20 », et en tout cas, tout ce que vous voyez dans la liste, si c'est un de ces, ces moyens que vous avez, c'est ça, vous allez cliquer ici, là où c'est écrit j'ai. Dans la première case, vous écrivez j'ai, je veux, d'accord. Vous cliquez ici, je veux. Donc moi j'ai mon buy money, je veux BNB. Donc je sélectionne BNB, d'accord. Après, je mets maintenant le montant ici. Le montant de, de mon buy money que je veux donner pour recevoir les BNB. Donc je mets ici 5000 francs. 5000. Donc voilà le montant de BNB que je veux recevoir, d'accord. Donc, maintenant je vais cliquer sur, euh, sur Entrée. D'accord En cliquant ici Suivant. On attend. Maintenant, on va renseigner ici notre numéro Mumbai Money. Voilà. Donc, confirmons oui. voilà là on va confirmer notre transaction on met le motif je vais mettre bien dit autoriser le paiement oui vous mettez votre code encore je mets mon code et je vous reviens donc je viens je viens d'accorder la transaction donc comme vous le voyez yellow vous avez payé 5000 francs à etc., etc etc donc je vais cliquer sur ok et j'attends maintenant ici je vous voulez définir ce numéro comme oui on vous demande vous voulez définir ce numéro comme le numéro pas de propos pour mon bail moi je vais cliquer oui donc, ça dépend de vous. Maintenant, ici, on vous demande de mettre votre adresse BNB. D'accord Pour recevoir, puisque vous avez payé, maintenant, il faut recevoir ce que vous avez payé. Alors, nous allons dans notre Trust Wallet. Moi, j'aime beaucoup Trust Wallet parce que c'est le portefeuille le plus sécurisé. Ou du moins, la plus sécurisée, je vais dire. Voilà. Donc, je vais prendre, voilà. Je vais prendre cette adresse-là. Je copie cliquez ici pour copier il vous suffit de vous taper de, de vous taper seulement sur le logo et l'adresse est copiée si vous voulez vous pouvez cliquer ici sur recevoir et venir ici cliquer sur copier sinon moi d'habitude je tape seulement sur le logo et je copie l'adresse après avoir copié vous retournez maintenant sur digital cache ins vous saisissez vous collez ici l'adresse que vous venez de copier Appuyez long dans la case et puis collez après ça, vous venez en bas, créditer, cliquez sur créditer, vous attendez, vous avez un maximum 5 minutes, oui, vous confirmez en, en recollant l'adresse bien dit ici, vous confirmez l'adresse, d'accord, vous validez, Oui, vous validez, cliquez sur continue, si vous êtes sûr de votre adresse que vous avez copiée patience on a au maximum 5 minutes d'accord je vous assure ça n'atteint pas 5 minutes avant que vous allez recevoir votre euh, votre encore donc on patiente patiente quelques secondes ça devrait aller voilà vous définissez cette adresse comme étant oui oui je clique encore oui encore encore quelques secondes la transaction serait effectuée je me pose en attendant ok je pense que le, la transaction a été faite maintenant vous allez cliquer ici sur terminer voilà donc vous pouvez maintenant fermer digital cache et nous allons retourner sur notre tronc wallet pour aller vérifier euh, notre si c'est arrivé à bon port. maintenant ici vous voyez c'est toujours les tokens que j'avais maintenant qu'est ce que je vais faire je vais seulement actualiser en glissant mon doigt du haut vers le bas voilà vous voyez le colis vient d'arriver encore vous cliquez ici si vous voulez voir les détails vous cliquez ici pour voir euh, les heures de transaction comme vous le voyez à 11h11 et la transaction est terminée avec succès donc voilà, voilà comment on achète les crypto-monnaies sur Digital Cash Inc. C'est tellement simple, tellement simple. Si vous suivez la vidéo, de long à large, vous devrez devoir savoir comment acheter eh, des tokens sur Digital Cash Ins et sur n'importe quelle eh, plateforme d'achat. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai encore beaucoup d'autres surprises pour vous.